J'aimerais vous partager euh, la joie que j'ai d'accompagner euh, un patient qui est un coach et qui m'a appelé parce qu'il a vu une vidéo sur YouTube qui est ma conférence sur la déprogrammation des mémoires cellulaires et karmiques en me disant qu'il m'a choisi de l'accompagner <rire> parce qu'il a trouvé que j'étais quelqu'un de très direct. Il me dit « tu es franche, tu es directe je sens de la sincérité chez toi, et en fait j'ai besoin que tu m'accompagnes parce que je suis persuadée que je vais pouvoir avancer. » Donc je me suis sentie très très honorée d'avoir la confiance de cette personne et surtout, surtout, euh, à quel point je suis contente d'entendre des gens dire « je suis prête à entendre les choses » parce que c'est de cette manière-là qu'on avance. On ne peut pas, je veux dire, dans une séance individuelle, c'est sûr et c'est certain, que j'ai une approche qui est très franche, je suis très directe, parce que je sais que quand on touche la racine du problème, il faut dire les choses telles quelles. Parfois, pas fa... la vérité n'est pas facile à entendre. Mais à un moment donné, on est obligé d'être face à nos propres résistances, face à nos propres blocages, face à nos propres limites, en fait. Je dis nos propres limites parce que, d'une manière absolue, vous pouvez créer la vie que vous voulez. Ce qui est difficile à entendre, c'est que c'est ce que vous avez créé jusque-là pour vous. Mais en même temps, quand vous acceptez de se dire « Ok, à ce moment-là, j'ai fait de la merde et j'accepte d'entendre que là, j'ai vraiment merdé », c'est de cette façon-là que vous allez aussi pouvoir trouver les solutions et vous serez prêt à avancer en fait. Donc c'est vrai que les séances avec moi sont des séances qui sont dynamiques, ce sont les mots de ma fille, mais en même temps... Je suis vraiment une thérapeute qui est liée au changement. Euh, moi, je suis là pour vous aider à changer votre vie. On est là pour se mettre en action, pour se mettre en avant, euh, pour se botter les fesses. C'est vraiment ça. Et en même temps, c'est aussi un accompagnement dans lequel, quand il y a besoin d'empathie et de douceur et d'écoute, je suis là. Mais quand il y a besoin de vous booster pour aller faire les choses, je le fais. Oui, c'est vrai. Et donc, euh, voilà, c'est des, des séances qui sont dynamiques, mais c'est des séances si vraiment vous avez envie de, de changer votre vie, si vraiment vous avez envie d'aller quelque part. Donc, euh, ça, c'est important le, le, le savoir. Et moi, je me sens honorée parce que cette personne a 60 ans, c'est un coach, c'est quelqu'un qui est aussi dans le métier. Et, et de par nos accompagnements qui apprécie beaucoup ma façon de faire. Donc, pour moi, c'est vraiment... Super, parce qu'on a, on a des résultats qui sont là, qui sont concrètes, quoi, et on n'est pas en train de faire du blabla, on n'est pas en train de perdre du temps. Moi, c'est ce que je dis aux gens quand euh, ils sont face à une résistance, quand je leur dis, bon, la problématique, elle est là. Ils disent, oui, non, mais attends, qu'est-ce que va penser l'autre Mais si je fais ça, il va me quitter. Mais ma mère, qu'est-ce qu'elle va penser Oui, mais, mais enfin, vous. Et je n'ai pas de problème de dire aux gens, mais. Vous négociez avec vous-même, vous négociez avec votre propre bonheur, en fait. Et le temps passe, le temps passe. Et donc, les accompagnements dans lesquels je suis, c'est des accompagnements actifs. Vous venez me voir en séance individuelle, on bosse ensemble, vous me quittez, je vous donne des exercices. Mais c'est un résultat qui, en fait, j'aime quand il y a des résultats, j'aime quand il y a des changements, bien entendu. Et je vais vous y emmener. Par contre je ne pourrais pas vous y emmener là où vous n'avez pas envie d'être absolument pas ça veut dire que à la fois je vais vous booster s'il le faut mais je ne je, je, je vais respecter en même temps le rythme qui est le vôtre mais je vais vous booster en même temps quand il faut voilà donc tout ça pour vous dire que la vie que vous avez envie d'avoir elle est à portée de main vous pouvez avoir la vie que vous voulez la seule chose c'est comment faire mais comment faire ça c'est mon job, c'est le job de tout thérapeute, de tout coach, de vous y emmener en fait. Et moi, je serais vraiment ravie de, de le faire. Et en fait, c'est, c'est, je partage beaucoup les expériences de ma vie en fait, parce que ma vie, elle a changé littéralement, littéralement. Donc mon accompagnement, elle est basée sur une expérience vécue, sur, euh, sur, euh, on va dire un accompagnement qui est authentique. Voilà. Donc c'est sûr que. Moi, je serais très ravie de vous accompagner soit dans mon cabinet euh, sur place à Nice, soit à distance par Skype, si vous désirez vraiment, vraiment, vraiment changer et vraiment avoir des résultats dans votre vie. Voilà. Donc, je reste à votre disposition avec joie. Je vous dis à très vite.